Le marché du ZS. La renommée des marchés du zèce pour la qualité et la diversité des produits proposés n'est plus à faire. Tout au long de l'année, les produits exposés à la vente changent au gré des saisons, notamment chez les producteurs de fleurs, de plantes pour le jardinage et pour les producteurs de légumes et de fruits frais de nos campagnes. Il serait fastidieux d'énumérer toutes les spécialités exposées sur chaque étal. Dans le domaine de l'alimentation, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, les fromages, les vins, les épices et condiments, mais aussi les créations de toutes sortes d'artisans, potiers, créateurs de bijoux, sculpteurs, lingerie, draperie, etc. Trois certitudes pour tous ces produits, c'est la qualité, la diversité et la profusion. Alors, lors de votre séjour ou de votre passage, n'hésitez pas, cela vaut le détour.